Ouais, ouais. <s 'étonnant> Euh, le ouais. euh, on va rattraper le col là à mon avis. Bon, loin tu restes avec moi J'aime bien moi les plans comme ça Si c'est un bon trace tout droit on va rejoindre le col je... C'est ça moi je rejouais Ouais <rire> mais là c'est pas bon On va en haut là tu me dis ce qu'il y a Il y a quoi tu fais attention hein. Oui moi, Je les prends en vidéo un peu avant Ouais, tu fais attention hein attention oui. Moi, je les prends en vidéo un peu bon, avant. Bon, bon, bon, bon, bon, bon. Ah, Tu vas plonger l'autre là non mmh. C'est un escaladeur Ah ouais, ah. ouais. Bah voilà ça fait... euh, Quand on est au bord elle est bonne On Elle est big à elle. Non Non, ça ça a demandé quelle... Ah avais moi, euh, non, Ah d'accord se Par <coughs> ben ouais En plus on ah. passait devant, on voilà. Voilà. Ouais, non, mais y personne, là où hein. Il y a dans le vide de sur les affaires. Vous êtes chiant de hein. merci, merci, Non mais. <rire> voilà. mais ça Non, hein. Mais c'est bon parce qu'elle est bronze,